je ne peux pas vous répondre mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles laissez un message après le bip au fin fond de mon confinement j'avoue que c'est particulièrement très difficile pour moi parce que je suis habitué à bouger je parcours en moyenne 2000 km par mois à moto bien sûr et il se trouve que maintenant, je ne peux, peux même pas aller dans mon village, en fait. Bon, je suis confiné à Ouagah, je ne peux même pas aller dans mon village qui est à 30 km de la ville. Et voilà, donc je suis coincé, je suis quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui aime aller, aller faire des allers-retours, qui ne peut pas être assis sans rien faire, en fait. Avant, euh, voilà, moi je suis tout le temps en mouvement, et tout le temps en train de parler, et tout le temps en train de faire quelque chose. Mais malheureusement, le confinement, moi, ça me... Pour certains, ça les permet de, de réfléchir, de travailler plus ou de, de découvrir autre chose. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Depuis que je suis confiné, euh, j'avoue que je n'ai rien appris. J'arrive même pas à lire, en fait. J'arrive pas à lire, j'arrive pas à travailler euh, ou à chercher à découvrir autre chose. Parce que euh, j'ai l'impression d'être euh, emprisonné et du coup, ça, ça me bloque le... Le cerveau, l'esprit, je ne sais pas comment développer tout ça, mais ça, ça me bloque l'esprit et le cerveau et voilà. Je pas grand-chose dans le confinement. Au contraire, ça, ça me bloque l'esprit. C'est Moussa depuis Burkina Faso. Au confin de mon confinement, je me recentre sur moi-même. Je me découvre une passion pour le footing, la cuisine, surtout des gâteaux, le yoga et même la couture pour se fabriquer un masque, bien sûr. J'ai des envies de voyage, mais je me dis que nous devrons revoir notre manière de nous déplacer, prendre plus de temps pour se rendre à destination et pour la découvrir. N'est-ce pas cela, finalement, le vrai voyage Le confinement, c'est découvrir ce que c'est de prendre son temps, et réaliser qu'on travaillait beaucoup trop. Je regarde la nature changer et le printemps arriver, et je me dis que dans ce monde étrange, injuste, cruel et parfois triste, il ne faut pas oublier de voir ce qui est beau. Au confin de mon confinement, à vrai dire, je n'ai pas été confinée. De la même manière qu'il y a d'autres personnes, j'ai dû continuer à sortir, mon travail n'a pas pu être adapté. Je ne suis pas médecin ni infirmière. Mon travail concerne les personnes dans cette ville qui n'ont pas un toit pour se confiner. Ou bien les personnes seules et les familles qui habitent le squat et les bidonvilles sur la métropole qui n'ont pas forcément un solaire ou droit aux prestations sociales leur permettant faire face en complète autonomie à cette crise. Dans mon pays d'origine, je travaillais avec des communautés habitantes de bidonvilles. Ici, je me suis retrouvée dans une mission d'accompagnement de personnes en situation de grande précarité. En ces moments, mon travail consiste à faciliter l'accès au moins aux conditions minimales d'approvisionnement et d'hygiène. À différence de ce que j'ai connu au Nicaragua, à Lyon, les bidonvilles et les squats sont habités majoritairement par des personnes seules et des familles d'une grande diversité d'origine, culture, langue et parcours de vie. Grâce au lien et à la solidarité entre les habitants de bidonville et aussi au réseau de soutien citoyen, nous arrivons ensemble à apporter des réponses dans l'urgence. Pour l'instant, nous ne savons pas quand tout ça va s'arrêter. Et j'espère qu'après cette crise, les liens que nous avons créés entre toutes et tous nous permettront d'avancer et de promouvoir l'accès aux droits et à l'insertion sociale.